Ok, donc c'est l'application Minimizer for YouTube qu'on va utiliser cette fois. Alors on va l'ouvrir et constater qu'elle a quasiment la même interface que le YouTube officiel, hormis la barre rouge du dessus qui comporte des éléments comme les boutons pour passer en arrière-plan. Ajouter une playlist, fermer l'appli et le menu. On peut aussi y associer notre compte YouTube comme je l'ai déjà fait ici. Du coup, pour lire une vidéo en arrière-plan, on va d'abord la lancer et une fois qu'elle a commencé à lire, on appuie sur « Minimiser ». Le mot d'arrière-plan s'initialise et c'est bon. On peut par ailleurs modifier la taille de la mini-fenêtre et la déplacer à notre convenance. A partir de là, on peut faire tout ce qu'on veut sur notre mobile pendant que nos vidéos YouTube défilent en background. Et pour finir, si on veut fermer la pop de lecture, il suffit de réouvrir l'application.